Tu veux avoir une peau aussi sublime que la mienne Non, je rigole. J'ai pas du tout une peau sublime, les gars. Mais c'est pas grave. Si toi aussi, tu veux comme moi, avoir une peau de plus en plus belle, éliminer tes tâches, être flawless, alors regarde cette vidéo, tu auras plein d'astuces, plein de conseils pour avoir une peau qui ressemble à quelque chose. Hey, bitch, j'espère que vous allez bien, les cosses. Oh. Oh. Oh. Bienvenue dans cette vidéo, qui sera une vidéo conseil, astuces, suis celui de ma feuille. Comme d'habitude, pour vous parler donc de comment enlever cette tâche. Désolée, je chic. Donc voilà, donc euh, j'ai mis quelques conseils, quelques astuces que moi je fais, j'utilise. J'ai regardé sur internet, je me voilà, suis un petit peu renseignée. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. si c'est le cas, bah, bitch, je vous dis à tout à l'heure. Ciao donc voilà, ben on est là, hein. je suis toujours là, je vais un petit peu zioter sur ma feuille, mais voilà, ça c'est, il n'y a pas de souci, je vous regarde, don't worry, j'espère que ça ne sera pas flou comme la fois passée, cette fois-là c'est temps 17 minutes d'eau. On va essayer de ne pas non plus la faire à 17 minutes, mais bon, voilà, avec moi, il y a toujours du blabla, il y a toujours des conseils. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a différents types d'hyperpigmentation, hein, des hyperpigments. Alors le train, ça va pas faire. Donc, déjà, je disais, il y a différents types d'hyperpigmentation. Il, euh, il y a les tâches de rousseur, il y a les post-inflammatoires. Donc, je crois que c'est par rapport à un choc ou, bon, bon, en gros, c'est l'acné, l'eczéma, etc. Et il y a un autre, un autre truc, mais qui est par rapport euh, au dérèglement hormonal. Mais voilà, moi, je, me, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai des tâches, euh, ben, je dirais, naturelles, c'est-à-dire, ben, euh, l'hyperpigmentation par exemple, du duvet, je dirais ici, euh, ou les taches un peu plus foncées, là, bon, ça ne concerne pas que les noirs les blanches aussi, je ne sais pas si vous avez ça, mais en tout cas, je sais que chez les noirs il y en a à gogo, donc, le cou trop foncé, euh, le cou, oui, le cou, c'est là, bien sûr, donc, le cou trop foncé, ou ici, trop foncé, là, moi, par exemple, c'est ici, où il y a les lunettes, là, où je mets les lunettes, c'est vraiment, j'ai deux taches comme ça, en mode lune, hyper foncé euh, là ici je sais pas si vous verrez mais j'ai une tache noire bon je suis je suis noire mais j'ai vraiment plein de, de taches noires et j'essaie de lutter euh, chaque jour pour ça bon c'est pas non plus un combat de fou mais c'est juste pour euh, ma beauté esthétique personnelle donc voilà en gros les taches de pigmentation, elles, hyper pigmentation plutôt, elles sont dues à quoi ben, c'est une production de mélanine excessive. Je pense que la mélanine c'est ce qui donne la couleur, hein, donc excessive, en trop, et euh, donc sur certaines parties du visage, du corps, des zones cutanées plutôt, je dirais. Et euh, ben, c'est des taches foncées, couleur brune. Hein. Bon, on dirait euh, t'es brune euh, sur du brune. Ben, ça ne voit pas. Ben si ça se voit, parce que moi ça ne s'est pas brun, c'est noir. Donc tu vois vraiment. Le... T'es là okay. D'accord, ma chérie. Donc voilà. Euh, donc la première solution, c'est de déterminer quel est ton type euh, d'hyperpigmentation, par rapport euh, donc, à l'acné, l'eczéma ou les trucs je dirais, naturels, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu m'as compris. Donc quand tu détermines ça, euh, moi je, mon conseil, c'est déjà pas de produits éclaircissants. Je ne sais pas si les blanches utilisent des produits euh, euh, éclaircissants. Je sais qu'en Asie, les femmes utilisent beaucoup de produits éclaircissants. En Afrique aussi, donc les gars, pas de produits éclaircissants, pas de choco, s'il vous plaît. Restez naturel, le soleil c'est le choco naturel. Donc si tu as un problème, tu vois, hein? tout va bien. Non, hein? je rigole, mais vraiment, pas de produits éclaircissants, ça craint les douilles, ça te fait des putains de problèmes de peau. Donc tu te retrouves avec un petit, une petite taille d'hyperpigmentation, euh, ah, de l'eczéma, des boutons, même de l'infertilité. Euh, franchement, le choco c'est hyper dangereux. Les produits éclaircissants, c'est pas bien. Les Beyoncé, on utilise, on s'en bat avec. Faut pas le faire, faut pas imiter ce star. Faut vraiment pas le faire, ni imiter le tantine, parce que c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Deuxièmement, les gars, prendre soin de sa peau, c'est la base. Euh, faire des routines, euh, des, des soins. Si pas envie de faire des routines, au moins tu te laves le visage matin et soir. Je veux dire, quand tu prends ta douche le matin, ou même que tu la prennes le soir, etc. Mais... Il faut toujours se nettoyer le visage. Pas avec des produits n'importe comment. De tu as des gels doux sur ton visage parce que là, ça craint les douilles. Rien que je crois que c'est vraiment pas bon pour la peau aussi. Il y a des savons spéciaux. Euh, tu, donc, je disais, fais des, euh, des... Tu te nettoies le visage le soir. C'est obligatoire. Vraiment, c'est la base. Parce que la pollution, etc., il faut... Tu utilises des produits adéquats. Tu te démaquilles bien le visage des serviettes, par rapport à ton type de peau, quoi n'agresse pas ta peau. Euh, quand tu te nettoies le visage avec un gant ou avec, vous voyez, les, les, les brosses là maintenant, nouveauté, qui vont incruster la peau, désincruster la peau, pour enlever toutes les bactéries. Donc voilà, faire ça, pas nettoyer de la main parce que tu ne nettoies pas avec la main, tu caresses ton visage, tu frottes ton visage et ça ne t'aide pas à enlever les crasses. Donc plus de crasse sur couche, sur la peau ça en, enfin vraiment vous m'avez compris donc je disais le matin et le soir sur ce, rien c'est le visage euh, donc voilà utilisez euh, des savons comme par exemple le doudou au soun. Euh, vous regardez sur Google vous allez voir c'est quoi oui alors il y a le licase je crois que c'est ouais c'est vraiment des trucs naturels euh, qui ne voilà qui ne sont pas euh, éclaircissants donc tu utilises ça et s'exfolier Exfolier le visage, c'est hyper important. Faire des gommages, euh, voilà. Donc, euh, ça, ça gomme un petit peu petit à petit la peau. Donc, par exemple, euh, avec de la papaye, bon, ça, c'est plus euh, un petit peu difficile à trouver, mais il euh, y a beaucoup de produits exfoliants chez Yves Rocher ou autre pas. Bon, ça fait deux fois que dans mes vidéos, je parle des Rocher. À un moment donné, euh, voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits Yves Rocher. Donc, voilà, je disais, tu te, tu te frottes la peau avec de la papaye, euh, avec. Pardon, euh, avec. Euh, avec euh, hum, des agrumes aussi, les agrumes c'est de la vitamine C. Oui, oui, les agrumes c'est de la vitamine C, donc de l'acide ascorbique, et donc ça favorise le renouvellement de la peau. Donc voilà, un hein. petit agrumes et tout, petit à petit. Je dis pas qu'en faisant ça d'un coup, euh, ça y est, tu vas avoir euh, la peau de Beyoncé. Enfin, quoique, je ne je sais même pas si elle a une peau de fou, mais bon, bref, une nette lisse, je ne dis pas ça c'est au fur et à mesure comme tout il y a aussi le jus de citron bon le jus de citron à ce qui paraît c'est un petit peu éclaircissant maintenant on ne le fais pas tous les jours et c'est juste pour éclaircir oui le but c'est de faire partir les taches brunes donc éclaircir c'est parti mais pas en, en utilisant des produits chimiques donc un peu de citron en rondelle tac tac tac tu laisses poser 15 minutes tu fais du jus de citron citron naturel les gars pas en pas les chimiques tu prends ton citron tu presses ou aussi de l'orange ça c'est bon, pamplemousse, citron vert, donc tac, tu presses euh, tu laisses 20 minutes 15 minutes sur la partie, donc tu ne mets pas avec tes mains, tu utilises un coton et après tu rinces avec de l'eau, je ne sais pas froide je dirais il euh, y a aussi l'aloe vera l'aloe vera, ben ça c'est comment dire pharmaceutiquement prouvé c'est euh, naturellement prouvé, c'est la base l'aloe vera, c'est la base, c'est une plante euh, magnifique. Si tu n'as pas la plante que tu peux vous dire comment l'apporter sur ton visage, c'est pas grave. Tu utilises des gels d'aloe vera. Attention, les gels d'aloe vera doivent être constitués à 100% d'aloe vera. Pas contient 82%. 100% d'aloe vera. La tachette en pharmacie ou autre part, mais tu vérifies bien qu'il y a 100% d'aloe vera. Ensuite, il y a aussi l'oignon rouge j'ai découvert ça qui euh, calercent les tâches donc encore une fois c'est pas pour tout le visage c'est pour les tâches, tu cibles les zones donc euh, tu es plus tu coupes, tu mixes et euh, tu laisses 15 minutes sur, ta, sur la partie en frottant un petit peu tu, donc tu frottes un peu mais tu laisses 15 minutes puis tu rinces euh, voilà maintenant il y a des trucs un petit peu plus euh, comment dire euh, médicaux euh, plus, euh, qui coûtent plus cher donc, par exemple, il y a le peeling chimique. Donc, le peeling chimique, ça élimine euh, les euh, couches supérieures de la peau. Donc, voilà. Tac. Et pour te redonner une peau plus naturelle. Donc, ça, je crois que c'est des procédés. Voilà. Tu regardes un petit peu sur Internet. Tu te renseignes. Mais ça, ça coûte bonbon. Il y a ensuite euh, la microdermabrasion. J'ai trouvé des termes trop chelous. Donc, c'est une procédure pour poncer la peau. Et donc, remettre une touche de peau fraîche donc attention, ça peut causer des irritations. Et donc, il faut aller chez un praticien. Tu vas, tu te renseignes, tu verras. Et maintenant, il y a aussi des traitements au laser. Donc, ça s'appelle la lumière intense pulsée. Euh, les traitements au laser, voilà, ça coûte aussi bonbon. Ça, c'est vraiment quand euh, tu as vraiment le tâche. Bon, ça, il faut se renseigner, etc. Mais en gros, j'ai donné plusieurs astuces, plusieurs conseils. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais Honnêtement, le matin, je me lave j'utilise ma brosse là, pour désincruster bon là je suis j'ai pas vraiment acheté de de, de, de savon euh, de savon je fais aussi je faisais plutôt là j'ai un petit peu arrêté des bains des bains non des masques à l'argile verte c'est très bon pour déjà même rien pour la peau pour te de, de rafraîchir la peau dirais, voilà euh, tu sois beautiful on va dire ça comme ça donc je faisais ça Ensuite, donc, quand je me maquille, je me démaquille tous les soirs. Euh, là, c'est plus pour le soin du visage. Maintenant, un petit peu, les draps, je les change toutes les deux semaines. Je change mes théories toutes les deux semaines. Euh, voilà, je ne déconne pas sur le visage. J'utilise une serviette différente de mon corps à mon visage. Donc, il y a une serviette pour le corps, une serviette pour le visage. Quand je me lave, les j'utilise une autre serviette. Voilà, voilà. Euh, quoi d'autre, euh, c'est tout, je ne fais rien, les gommages avant, faisais, comme je vous ai dit, maintenant je vais un petit peu reprendre, il ne faut pas agresser sa peau, il faut prendre des produits, des produits bons pour son type de peau, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, parce que c'est important, faire attention à ses allergies, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, euh, parce qu'on n'est pas tous amenés à utiliser les mêmes produits, on ne réagit pas tous de la même façon, donc il faut faire attention, donc... Voilà, les filles, cette vidéo est terminée, bitches, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres astuces en commentaire, moi je me ferai un plaisir de les lire et on pourra en discuter. J'espère que cette vidéo vous aidera, moi je vais commencer à me donner à fond. C'est aussi pour vous, vous le faites pour vous, pour vous sentir mieux, pour vous sentir beaucoup plus belle et pouvoir sortir sans maquillage parce que tu n'as pas de tâche, tu vois. Donc voilà. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez des pouces en l'air Moi ça me fait plaisir Abonnez-vous Juste en bas Où il y a le lien en barre d'infos Et voilà je vous fais de gros bisous Ciao bitches